Bonjour à tous les amis, aujourd'hui le Père Noël est malheureusement tombé gravement malade mais c'est pas grave, on peut quand même ouvrir le booster sans lui et on va faire le 23, c'est parti Oh le petit booster il est dans Joey, enfin Joey le personnage, l'enveloppe Joey Ouh, oh, dragon de légende, la série complète Magnifique n'est-ce c'est plein de cartes. Heureusement que le permette, il n'est pas là. On va gâcher ce merveilleux moment. Ultime fusion. Impulsion de l'ombre. Gardien assassin à la faux. Elle noire Orochi, Main de la proéminence. Gardien ethos. Fusion de combat. Fusion flash. Doppelganger le mimétique, chaos rapide magie en plus, dragon furtif galactique, Crystal Jean, princesse de la prédiction, Pétalef, princesse de la prédiction, numéro 59, cuisinier malhonnête, Pluton le dissimulé, petit, Cyber, petit ange, pardon. Mercure, l'hércursionniste. Air... Euh, ok. Et Dunkini ange cyber. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette 23e ouverture. Sans le Père Noël, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve pour le 24, j'espère. Laisse-moi sortir. Maintenant, veux... tu restes bien tranquille. Cette année, c'est moi qui vais distribuer. Ça se passera pas comme ça. Laisse-moi sortir d'ici non. Si,